Bien salut toutes et tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien Épisode 2 de notre survie modée au 1.19 avec ce lever de soleil Je suis très content les amis de vous retrouver pour cette nouvelle aventure et pour ce deuxième épisode Je me suis évidemment stuffé en off J'ai failli mourir hein, je vous le dis j'ai failli mourir J'ai fait quelques petites techniques à l'ancienne Mais euh, je peux vous dire que c'était la galère Donc j'ai bien miné euh, dans cette euh, Petite grotte bien sympa Avec euh, voilà je me suis fait une petite base Je me suis un petit peu établi j'ai tout ce qu'il faut sur moi J'ai fait des découvertes Vous m'avez également appris beaucoup de choses en commentaire On a de quoi en parler On a de quoi en parler on va tout simplement partir De toute façon là je suis full et je n'ai pas besoin En fait j'aimerais bien récupérer les fours parce que en vrai ça m'éviterait de les crafter euh, qu'est-ce que je peux jeter par exemple on s'en fiche de, de bah déjà du gravier on s'en fiche voilà comme ça on est bon j'ai pas mal de bois sur moi pas du tout mais en tout cas ça devrait suffire on va partir on va partir à, à l'aventure tout simplement l'idée c'est pas forcément qu'on trouve un endroit où on va construire une maison enfin en soi j'ai dit que il faudrait qu'on s'établisse et tout euh, oh les vaches alors oui, c'est une chose, il faudrait qu'on s'établisse à quelque part, mais j'ai pas dit qu'on va s'installer définitivement à quelque part. En plus, vous savez, il y a beaucoup de choses à découvrir, des biomes incroyables euh, à explorer. Mais en tout cas, voilà, oui, ce serait pas mal de, de s'établir, en tout cas de manière temporaire, pour qu'on puisse avoir quand même une, une petite base. Euh, bonjour, j'ai un problème de souris, qu'est-ce qui t'arrive incroyable ça euh, donc euh, donc voilà merci beaucoup pour tous vos retours pour vos commentaires ça me fait très plaisir de vous retrouver vraiment les anciens les nouveaux etc en tout cas bienvenue à vous n'oubliez pas le petit like et l'abonnement évidemment pour euh, ne rien rater et on vient pas de là on vient pas de là mais c'est comme là qu'on a commencé donc c'est bien sympa j'aime beaucoup les cocotiers j'aime beaucoup l'univers plage donc à voir si c'est dans un biome comme ça qu'on va s'installer en tout cas temporairement ça me fait bien plaisir Alors euh, le commentaire du jour Et eh bien c'est un commentaire qui m'est très utile euh, Merci à toi Nat Qui a fait une petite recherche sur le pack. Tout bêtement c'est vrai que j'avais pas fait attention Mais on se posait la question de pourquoi mes objets Ont une durabilité infinie En tout cas c'est l'impression que ça nous donnait Et c'est bel et bien le cas alors d'ailleurs je me suis fait tout le, tout le stuff en fer Du coup euh, Je me suis pas crafté de bottes. je suis complètement débile euh, Bref donc c'est vrai que notre inventaire Nos items sont infinis Alors toi tu m'as pas l'air très sympa petit serpent et pourtant il a l'air sympa quand même euh, Eh bien c'est tout simplement euh, puisque concernant les objets sans durabilité c'est lié au mode et ça permet d'équilibrer le jeu de rendre le gameplay stable et fluide parce qu'en fait on comprend que les enchantements ils sont différents donc en gros là pour le moment ça paraît cheaté mais il faut savoir qu'il n'y a pas l'enchantement mending Il n'y a pas l'enchantement durabilité Donc en fin de compte eh ben c'est important Voilà Donc le fait que ce soit euh, incassable eh ben C'est tout bonnement pour que ce soit équilibré par la suite Parce que du coup il, on n'aura pas les enchantements Qui permettent justement d'avoir les items euh, infinis Et, et voilà il et y a des enchantements uniques Et je viens de découvrir en fait les jambières en or C'est ça qui permet de faire Regardez hop la glissade Voilà je suis en train de glisser Je peux même normalement m'allonger Voilà, Je peux ramper au sol en fait Et ça c'est grâce aux jambières en or c'est pour ça en fait j'ai fait des jambières en fer mais je les ai pas mises parce que regardez si j'enlève ça je ne peux plus ramper au sol je ne peux plus glisser et, euh, et du coup c'est ultra stylé voilà tout simplement donc c'est des enchantements vraiment uniques et, euh, et spéciaux alors attends comment je peux faire comme ça voilà donc euh... wow <rire> donc voilà plein de trucs comme ça et je pense qu'il y aura des enchantements ultra stylés bah par exemple cette pelle augmente la vitesse d'extraction de l'outil donc euh, je pense que c'est pour miner euh, plus vite voilà bref euh, je sais pas où on va s'installer c'est un petit peu terrible il y a des dauphins un dauphin en or très bizarre je propose qu'on aille là bas voilà de toute façon j'ai envie qu'on parte euh, qu'on parte quand même d'ici et qu'on explore un peu j'espère qu'il y a pas de requin euh, je pense pas qu'il y ait de requin sinon je l'aurais su ça va être assez rapide, vous inquiétez pas. Voilà, petit épisode où on, où on nage. Mais vraiment, on va s'établir une petite base parce que sinon, on va jamais s'en sortir. On est quoi On est à la couche 62, ok, très bien. Voilà, sinon, on va jamais s'en sortir, les amis. Donc, euh, donc voilà. Vraiment, merci beaucoup pour vos commentaires. Juste un petit point sur l'objectif du jour. Il euh, y en a qui n'ont pas, pas compris, mais c'est pas bien grave. L'objectif du jour, vraiment, les gars, c'est un seul objectif et il faut qu'il soit réalisable dans l'épisode suivant. Donc vraiment, quand vous me proposez un commentaire, un objectif, il faut vraiment que ce soit euh, que ce soit pas un objectif à long terme, mais que ce soit un objectif réalisable dans l'épisode suivant par exemple j'ai vu faire la meilleure armure enchantée ou faire une usine à blé, non non ça c'est des trucs qu'on pourra faire évidemment par la suite mais c'est pas un objectif du jour euh, donc euh, vraiment euh, vraiment euh, qu'est-ce que c'est que ça, on est là pour découvrir les gars évidemment qu'est-ce que c'est que ce truc des graines, j'avais bien compris euh, je vais jeter attendez, hop voilà Graines de betterave, ah c'est de la betterave tout simplement Très bien, un petit peu déçu euh, Donc voilà, par exemple là je vais proposer l'objectif du jour Celui de Gelax 321, merci à toi Faire un MLG avec tous les blocs que tu as dans ton inventaire Alors euh, tous les blocs que j'ai ça va être un petit peu complexe Captain Krabs bonjour Ah oh, oui si on va s'installer là Temporairement on va s'installer là En plus il y a vraiment de la jungle partout autour C'est génial euh... Oh, attendez Ça c'est un biome panda ça Ça c'est un biome panda les frérots je reconnais, mmh. ça ça me plaît Mais attendez Mais attendez c'est là qu'on a com... Attendez c'est là qu'on a commencé l'aventure Regardez c'est l'arbre que j'ai pas coupé <rire> Ok on est revenu au point de départ et bah tant mieux on va aller par là-bas du coup Puisqu'on est parti par là-bas euh, dans le dernier épisode Dans le premier, donc on va partir par là-bas Et on va plus revenir ici Voilà hein, j'en ai marre de revenir sur mes pas euh, En deux épisodes on tourne en rond c'est quoi ces conneries Je pensais pas du tout qu'on revenait au point de départ Je me sens un peu idiot bah c'est pas grave hein, c'est voilà, Au moins on saura si jamais on meurt Ce qui n'est pas prévu Mais du coup euh, faut aller par là bas Biome panda et puis en plus regardez C'est des biomes qui ont l'air un peu près normaux Ah attendez on peut s'installer dans la montagne Voilà une bonne idée Comme ça ça nous évitera d'user trop de ressources On va s'installer dans la montagne euh, Ouh, Oh là là Oh qu'est ce que ça va être Je ne sais pas mais j'aime beaucoup J'aime beaucoup ce qui se passe Ce sont des grenouilles Des crapauds eh ben elles en font du bruit. On dirait des chèvres. Des poules. Euh, si on a des moutons, ce serait génial. J'aimerais bien me faire un lit. <rire> J'aimerais bien me faire un lit. On a du melon ici. On est vraiment entouré de jungle. C'est assez terrible. Alors c'est ultra stylé pour le coup. Ça va vraiment bien avec l'ambiance que j'ai recherchée. Euh, même si c'est de ma paléatoire. Hein. Mais je veux dire, c'est vraiment l'ambiance euh, euh, idéale pour, euh, pour cette aventure mais, euh, mais j'ai l'impression qu'on va jamais en voir le bout bon on va s'installer temporairement là on n'a pas le choix les amis parce que sinon on va jamais s'en sortir c'est juste le temps de s'établir et de, et de miner je pense je sais pas en fait je, je suis mitigé <rire> ah il faut vite que je me décide les gars hein. faut vite que je me décide si si on va continuer de marcher hein. on va faire un MLG j'ai pas de saut voilà donc j'ai déjà pas de saut donc on va on va aller se faire foutre euh, j'ai faim très bien Ouais les gars c'est une aventure qui m'est arrivée en, en off pendant que j'ai miné, j'ai failli mourir, je me suis fait attaquer par des squelettes mon frérot, et avec les, vous savez le, l'interface le, le, comment dire, là on voit mon corps, et donc du coup ça me cache la vue des fois avec mon épée, en fonction de ce que je fais, enfin bref je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, et je peux vous dire que j'étais dans la galère, euh, j'ai vraiment failli euh, perdre la vie, et euh, j'avais trop le seum, voilà j'avais vraiment trop le seum, allez Ouais on va partir, voilà du biome normal là-bas Voilà, bon bah ben, j'ai bien fait de partir Oui parce que si on s'installait là, euh, même pas longtemps Bah ça aurait servi à rien On n'est pas là non plus pour perdre euh, du temps on, on prend notre temps, mais soyons cohérents Voilà, soyons quand même cohérents mmh. Voilà, on est juste à côté de la jungle On a un biome relativement normal Ça va nous causer beaucoup moins de tort. Qu'est-ce que c'est que ces blocs là Y a eu de la lave ou quoi C'est quoi C'est quoi alors, Dynamic Light ne fonctionne pas. Ah oui, j'ai installé euh, du, du coup Dynamic Light, mais ça n'a pas l'air de fonctionner. Je suis déçu. Et j'ai installé le mode euh, pour avoir la mini-map. Euh, du coup, je ne l'affiche pas euh, pour des raisons, voilà, pour éviter de cheater. Mais par contre, du coup, je vais pouvoir mettre des waypoints. Euh, je sais plus comment on fait. Euh, pas comme ça. Voilà, là, je peux créer des waypoints, tout simplement. Donc, euh, des, euh, des repères, tout simplement, pour pas ne pour pas me perdre si jamais je trouve des endroits intéressants voilà ok euh, le soleil se couche on est dans le caca donc on va vite se creuser ici voilà avec cette superbe pelle on va se creuser un petit abri on va se faire du coup une, une mini base improvisée qui sera bien sympa en tout cas vraiment vous m'avez régalé avec les commentaires je vous en remercie énormément euh, ça fait trop plaisir de revoir les, les anciens de voir les nouveaux et tous réunis quoi ça fait trop plaisir c'est vrai que vous avez jamais vraiment disparu comme les blocs, finalement, que je casse et qui réapparaissent. Voilà, c'est un petit peu vous, finalement. <rire> la différence, c'est que vous m'énervez pas, alors que là, les blocs commencent à m'énerver. Alors, euh, du coup, hop, on va s'établir hein, comme, comme convenu la table de craft, bim, les fours, bim, bam. et euh, les coffres, tout simplement. Voilà, on va faire un double coffre on va pas se prendre la tête. Alors voilà, ça, ça ne fait pas un bouton, ça fait un double coffre. Hein. S'il te plaît, respecte-moi, je sais encore comment faire. Euh, tac, voilà, hop, tout va aller très vite, hein, les gars, ne vous inquiétez pas. Euh, je ne suis pas inquiet, je ne suis pas inquiet. Euh, on va se faire une porte. Voilà, ferme-toi. Voilà. Ouh, ça va pas durer longtemps, cette histoire. Pourquoi il m'a mis ça, là, je ne sais pas. Non, mais frérot, pourquoi il m'a mis ça en favori Comment j'ai fait pour enlever Oh, quel enfer. Je ne sais plus comment on fait pour enlever. Marque page, Q. Voilà, ok. Euh, bref, donc une porte, hein, c'est ça qu'on voulait. Parce que bon, à un moment donné, on va pas passer la nuit à fuir les monstres. Euh, et puis euh, tout simplement, euh, on va faire des bottes, parce que j'ai pas fait de bottes. Waouh, ouais, hein, c'est beau. Bon, là on voit rien, les amis, hein, c'est tout à fait normal. Là-bas je vois de l'araignée. Bon, y a pas de mouton, hein. a pas de mouton. Bon, restons restons à l'abri. Ouais, on est couche 73, frérot, on va pas passer toute la nuit non plus à. Hein on n'est pas là pour ça, donc on va on va en profiter, hop, et on va euh, descendre tranquillement dans les grottes. Tu sais que ça ok. Il Ok. Y a de l'argile. On est à la couche 44. On a de l'argile. C'est incroyable. Attends, j'ai une pelle. Oh Et par contre, c'est ultra stylé parce qu'avec l'argile, on va pouvoir faire genre de la brique et tout donc pour la construction c'est juste génial ça pouvait pas mieux tomber l'argile c'est vraiment un truc euh, que je trouve ultra stylé pour euh... oh yes une lush cave merci pour vos conseils hein, d'ailleurs concernant les lush caves euh, ouais bref l'argile c'est vraiment c'est quoi je vais tout de suite euh... je vais juste mettre ça dans les coffres en haut parce que j'ai vraiment juste pas envie de perdre ça et comme ça je peux déjà faire chauffer l'argile c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup pour les pour construire des choses différentes donc pour faire vraiment des belles maisons et tout mais pour autant, c'est compliqué à trouver. Et là, du coup, on a beaucoup de chance. Waouh. Un squelette. Un creeper. Des monstres relativement normaux. Il pleut. Incroyable. Et bah, tu sais quoi Je vais faire chauffer. Faut faire chauffer l'argile, je crois, non Ouais, c'est ça. On va faire fondre l'argile. On va faire fondre l'argile, les gars. On va être efficace. Comme ça, prochain épisode, on pourra même peut-être déjà s'installer. Bon, enfin, je sais pas. J'exagère peut-être du bail. hein. Faut pas m'en vouloir mais euh, ce serait génial si prochain épisode on pouvait déjà s'installer ce serait vraiment formidable donc voilà les gars vraiment n'hésitez pas en commentaire par contre à me proposer vos objectifs vraiment euh, un objectif réalisable pour euh, le prochain épisode là exceptionnellement c'est vrai que c'est un peu compliqué de, de... Bah, déjà j'ai pas pu sélectionner vraiment euh, d'objectifs pour cet épisode là euh, c'est pas un problème hein. et puis voilà faire un MLG euh, bon avec tous les blocs euh, c'est un petit peu terrible mais, euh, mais du coup voilà n'hésitez vraiment pas hein, à proposer vos idées D'objectifs en commentaire, c'est vrai que j'aurais dû faire un saut, punaise. On part pas en mine sans un d'eau quand même, je suis débile. Bon, je vais récupérer le charbon. On est là pour ça. C'est vrai que c'est pas mal le fait que les euh, les items, enfin les, les outils ne cassent pas. C'est quelque chose. En vrai, au début, je me suis dit ah, c'est un peu cheaté. Mais en fait, euh, bon, en réalité, ça change pas grand-chose. Hein. Quand les outils se cassent, ça fait plus chier qu'autre chose. Et au final, bon, il suffit de recrafter quoi. Donc au final, bon, euh... <rire> vous voyez ce que je veux dire. Bon, là, il y a moins de rollback, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Je pense qu'il faut juste s'y faire et surtout anticiper les bugs et faire attention. Euh, parce que ça peut très vite être fatal. Oh là Et d'ailleurs, attends, je peux me coucher là Non, j'ai pas. Pourquoi je peux pas me coucher Parce qu'il faut de l'élan. Voilà. Ah, c'est trop stylé Regardez, je rampe Bonjour <rire> C'est vraiment trop stylé pour le coup. Voilà, il m'en faut peu. Il en faut peu. Je suis James Bond. Bon y'a rien dans cette grotte en fait Oui je voulais récupérer ça Des baies lumineuses Parce que ça reste quand même à manger Yes du fer On va récupérer max de fer tant qu'on peut Même si en vrai l'objectif ce serait le diamant Mais bon vous me connaissez vous savez que Par contre ça je récupère en balle hein. Ça je récupère en balle C'est assez terrible vraiment parce que le, le diamant C'est un truc vraiment euh... C'était déjà laborieux en soi à l'époque Parce qu'il fallait juste miner au petit euh, couche 12 mais alors aujourd'hui, c'est vraiment... Enfin, vraiment, 1.19, c'est quelque chose d'introuvable. J'ai l'impression, hein. Ouah, wow, regardez les... Les particules. Incroyable. Incroyable. Mais je suis trop content d'avoir de la clé. Enfin, de l'argile. Je suis trop content d'avoir de l'argile, les gars. Notre maison, elle va être... Euh... Je sais pas comment elle va être, mais elle va être en, en briques. Voilà, ça, c'est sûr. Moi, bon, je récupère. Hop là c'est bon ça. Avec une pelle incassable. Non en vrai c'est génial on a une pelle cheatée dès le début. C'est vrai que de ce côté là c'est un peu cheaté mais c'est bien en vrai. C'est plutôt pas mal. Sinon il y a rien dans cette grotte en vrai. à part euh, l'argile euh, qui fait plaisir. Pas l'impression hein. Ah attendez ça continue par là. Oh bah si ça descend ouais. Là il y a du fer. C'est bon les gars la grotte elle descend. Waouh T'as vu ce qui vient de se passer alors frère, je me suis, euh, j'ai glissé. Bon, j'ai glissé, chef. J'ai fait attends Du coup, je peux en profiter. Voilà pour voir. Au lieu de creuser, je peux ramper pour voir les blocs. C'est génial. Euh, J'avais pas vu le faire là. On est là pour récupérer. Un hein. deuxième épisode. On y va tranquillement. Voilà. Ah Vas-y, je vais descendre. J'aurais vraiment dû faire un saut d'eau. Je, je regrette déjà. Oh, de l'or. De l'or. Et vous voyez, ça cache pas mal la vue, le corps. Alors, c'est réaliste, hein, c'est vraiment bien fait pour le coup, c'est super sympa. Mais. Ah oui, je me suis pas fait de bouclier non plus. Oh, c'est pour ça, moi, à chaque fois enfin, je... je suis à deux doigts de mourir. Faut faire attention quand même. Ok. Je sécurise. Oh lolo, lolo. Oh lolo, lolo. Et on arrive sur une couche négative. Ok. Alors, les gars, ce qu'on va faire, c'est très simple. Je, récup... je récupère les minerais qu'il y a ici. Oh là aussi, ça descend. Ah ouais. Ok, il y a de quoi faire. Y a de quoi faire les amis. Bon oh là là, épisode un peu plus long que ce que je vais faire d'habitude. C'est pour vous ces cadeaux. Ce qu'on va faire, je récupère tous les minerais là, d'accord Hop. Ensuite je remonte, je m'équipe avec bouclier, sodo. et on descend et on explore. Alors les amis, je vous retrouve euh, puisque je suis de nouveau à la base. Donc je me suis fait un, un saut et je suis face à un problème. Alors attendez, bon déjà, oh, il y a encore pas mal de monstres. Bonjour. Bon bref allez euh, bref je suis en train de faire cuire euh, tout l'argile tout ça je me suis fait un saut donc et j'ai voulu me faire un bouclier Le problème c'est que je ne trouve pas le craft du bouclier alors qu'en théorie j'ai ce qu'il faut et j'ai tenté de faire ça je crois et, et regardez ça me fait une amélioration bois vert fer Mâche gauche plus clic droit sur un bloc de stockage en bois pour le convertir en un bloc de stockage de fer je propose qu'on essaye, je ne sais pas ce que c'est donc évidemment ça vient des modes euh, amélioration bois vert fer, alors on va éviter de condamner ce coffre, j'ai l'impression que ça va faire quelque chose de très bizarre donc ce que je vais faire c'est que je vais recrafter un coffre Et c je, on va découvrir hein, c'est particulier hop, donc on va faire un test ensemble tac, je mets le coffre ici je fais clic plus Ok ça change rien si je le mets dedans d'accord d'accord c'est un truc qui ne sert à rien hein. je, ça fait plaisir clic droit clic gauche rien du tout ah non mage gauche clic droit attendez bougez pas je vais suis tromper donc mage gauche clic droit et ça fait what et je peux choisir le type d'écran et ça fait des coffres géants Ok Écran en une seule page, écran défilant Alors oh. Ah ouais et ça fait un big coffre Ah oui d'accord Ah oui là on est sur quelque chose euh. Ah ouais Ah ça fait plaise Ah ça ça fait plaise Ok une très belle découverte Je suis pas du tout déçu Alors j'aimerais quand même euh, Pouvoir faire un bouclier Il n'empêche que je ne sais plus comment crafter de bouclier je comprends pas. Pourtant, il faut bien du fer et du bois. Je comprends pas pourquoi il te propose pas le bouclier. Ah voilà. Ah bah, tout simplement parce que j'avais pas assez de bois. Ok. <rire> ok. Euh, du coup, et en plus, j'ai deux types de boucliers. Regarde. Pourtant, c'est exactement les mêmes. Euh, oh, regardez. Moss Un couteau en fer. On va se régaler Bon bref Ok j'ai ce qu'il faut les gars Je suis épaté Enfin je suis épaté Je suis vraiment euh, curieux Vous avez vu je. Tellement de choses Pas mal de découvertes déjà hein, Pour ce début d'épisode Ça fait plaisir euh, Donc j'ai ce qu'il me faut Je suis stuffé J'ai un seau Bientôt un seau d'eau Et euh, puis voilà quoi Je vais garder les bâtons sur moi euh, Si je dois me refaire des torches en bas Je vais me buter l'araignée Vous savez pourquoi ça va me faire de la ficelle. La ficelle ça fait de la laine. Et la laine ça fait des lits. Oh tu te détends. Hein. Voilà, avec une ficelle on va pas aller loin, mais c'est déjà un bon début. Euh, bon, de toute façon, à mon avis, on recroisera des moutons euh, en temps et en heure. Allez, du coup on descend dans la mine. J'ai d'ailleurs fait une découverte. Euh, J'ai mis des blocs ici pour me souvenir. Il y a un Enderman, bonjour. Ici, c'est une... J'ai vu que la grotte continuait. Alors, je suis pas allé plus loin, j'ai mis quelques torches, mais j'ai vu que la grotte continuait. Je propose qu'on aille voir tout de suite. Euh, et on continuera plus tard dans les profondeurs. Juste pour voir où c'est que ça mène. Oh là là. Oh putain. Ne jamais se hein. euh, Et on est dans une faille. Oh, incroyable. Attendez, juste pour pas que je me perde. Voilà, comme ça je sais que je viens de là. What après si ça se trouve ça relie euh, l'autre grotte hein, justement donc ça c'est pas mal. Je pense même que ça se relie, ouais. Qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est magnifique Mais c'est magnifique, une fleur sporifère. Magnifique, ok. Là on arrive sur les couches négatives. Oh lalalolo. Oh bon maintenant j'ai un bouclier, ça c'est pas mal. Ah, oui le bouclier il va bien me cacher la vue, tu sais. Bonjour! Bon, le bouclier c'est surtout pour les squelettes, hein. Waouh! Ah, wow, wow, wow! Détends-toi, il y a plein de minerais. Ok. On va sécuriser, ça a l'air relativement tranquille, il y a de la lave. Le seau d'eau, bien sûr, on récupère de l'eau. Sinon, je le ferai jamais. Il y a du lapis. Ok. Bon, tout ce qui est minage de minerais, hein, ça, je peux très bien euh, faire ça en off pour pas trop vous embêter. Il y a pas mal de fer, ça, c'est cool. Là, on va déjà sécuriser une cascade d'eau. Mais oh c'est vraiment magnifique. Alors là, par contre, les grottes sont très, très belles. Et ça me fait très plaisir. Ça me réconforte avec Minecraft euh, 1.19 de manière générale. Euh, ok, je vais couper la source d'eau, là, si c'est possible. Euh, comment je peux faire Voilà. Soyons malins. Il y a du charbon. Très bien. On a... Oh là là là là Des poules peu colorées. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est... Euh... C'est très joli. Et là-bas il y a de l'aluminium. Euh, de l'aluminium. Du... Excusez-moi, je joue trop à Planet Crafter. Du euh... De la métisse. Ça. Bref, j'ai failli et Lenderman dans les yeux. Je vais pas vous mentir. Allez, MLG, c'est le défi du jour. Hein. Voilà les copains je toujours en fer. voilà le défi du jour est validé quand même, hein. évidemment je vais pas faire ça avec tous les objets euh, de l'inventaire mais c'est fait, allez hey, je récupère un peu de fer histoire de dire qu'on récupère du fer en vidéo, hop voilà c'est pas mal par contre ouais les grottes ça part dans tous les sens donc c'est assez, euh, assez compliqué, ça je récupère pas de la redstone tiens, Eh hey, les gars dans notre base on va faire de la redstone un peu enfin pas des trucs, euh, je sais pas encore mais moi je veux qu'on fasse de la redstone dans notre maison j'ai envie de m'amuser à ce niveau là Donc voilà on va faire des petits systèmes euh, Des petits automatismes euh, Ou des euh, ou des portes automatiques Ou je sais pas quoi enfin bref Pourquoi je peux pas poser de torches voilà Ok ok ça part dans tous les sens Moi ce qui m'intrigue c'est d'aller vers là bas Voilà je vous le dis Oh Qu'est ce que c'est que ce bruit Oh on va éviter d'aller dans la lave hein. On va éviter de mourir de manière générale Euh Voilà c'est le seul moyen. Ok. Oh merde. C'est bon. Ok. Ça c'est cool. Allez on descend. On éclaire. Je sens que je vais me paumer. J'espère que ça vous dérange pas que l'épisode soit un petit peu plus long. Que, euh, que le, le, la vingtaine de minutes on va dire que je vais essayer de privilégier. Mais là pour le coup c'est un petit peu exceptionnel. Ok, il y a de la clé partout Mais c'est incroyable Alors que dis de la clé, je parle bien de l'argile hein, du coup. Hein. C'est un petit peu mon côté anglophone qui ressort <rire> Là ça descend de ouf par contre Par contre ces bruits, ça me fait trop peur J'ai l'impression qu'il y a un monstre qui me saute dessus On est à la couche 7, on est même pas en couche négative Je suis dégoûté Mais là ça descend de malade Qu'est-ce que c'est que ça Il y a du bois Hein Racine de palétuvier. Ok. Bah écoutez, je continue. Je continue. Hein. J'ai plus de charbon. J'aurais dû en miner. Ah, il faut que je refasse des torches. Il me faut du charbon. J'ai envie de descendre là en même temps. Euh, ouais, ouais, ouais. Comment se perdre Il y a un zombie ici. Un squelette là-bas. Oh là là, je, je me suis mis dans un bourbier. C'est affolant Bon Fous moi la paix toi Voilà ça c'est le danger du rollback Voilà ça c'est vraiment le truc qui me fait peur Parce qu'encore un zombie ça va Mais euh, 10 monstres sur toi Là ça va être un peu complexe Là il y a du charbon Ok c'est bon j'ai de quoi faire Hop On peut se refaire des torches Sans aucun souci. Et eh ben quelle aventure les amis J'espère que vous aimez bien ah bah oui du coup le bouclier Le bouclier il est incassable Incroyable Ah ouais du coup ça paraît vraiment cheaté Waouh. Ok On vient de trouver une structure C'est incroyable Là c'est incroyable Allez qu'est-ce qu'on a On a des coffres Barrel booty Oh Alors on a des bouquins On a augmente la vitesse d'extraction de l'outil alors ça, ça part direct, hein, clairement euh, bah écoute on va arranger on va prendre, ça sera bien plus simple les belles lumineuses on prend, le papier on prend bon l'argile évidemment on va prendre le cuivre brut, ok et là, une épée en fer on s'en fiche, ok très bien dans les fours y a rien là y a rien ok, et eh ben ultra stylé, pas très utile du coup, on peut supputer du coup que des aventuriers soient passés par là euh, je pense. Est-ce que c'est une bonne supputation Moi, je pense que je remonterai pas tant qu'on a pas de diamant en vrai. Hein. J'ai l'impression que euh, c'est bien parti. Je sais pas ce que vous en pensez. Après, là, par contre, le problème c'est que je vais vraiment me perdre. Et ça, c'est un petit problème majeur. Oh là là là là, de la lave. Oh, oh là là là là là là J'ai un seau Ça, c'est cool. Ouais, heureusement que j'ai un seau On est couche moins 50. Ben, les gars, je pense qu'on. Attendez. Mais là on va trouver du diamant là non Couche moins 54, c'est la couche du diams non Oh la pioche elle mine ultra vite en plus Ok Et bah les amis vous savez quoi Je pense que ça pouvait pas mieux tomber Forcément cet épisode est un peu plus long du coup Comme dit que Que les autres, enfin que les autres du coup j'ai fait qu'un seul épisode Mais j'espère qu'il vous a plu On va s'en arrêter là Moi je vais quand même sécuriser euh, Du mieux que possible la zone. On va s'en arrêter là pour cet épisode. Et moi je vais tout simplement miner en off. Alors je vais chercher sur internet c'est quoi la couche du diamant. Parce que j'ai complètement zappé. Et je vais miner en off tout simplement. Et je vous retrouverai dans le prochain épisode. On sortira d'ici je pense. Parce que j'ai pas envie de vous enchaîner deux épisodes dans les grottes. Très clairement. Euh, donc prochain épisode on sera dehors. Si tout va bien. <rire> Mais tout va bien aller vous inquiétez pas. Et donc je vais miner en off. Et je vais essayer de récupérer du diamant. Autant que possible. Faites moi confiance et puis voilà Prochain épisode on sortira si j'ai pas de diamant J'ai le seum mais c'est pas grave hein, c'est les risques du métier Mais donc voilà j'espère que vous avez kiffé cet épisode Malgré euh, que c'est un petit peu Claustrophobique N'oubliez pas le pouce bleu et à très vite Pour euh, la suite de nos aventures C'était Mkolo plein de bisous Waouh on va faire gaffe quand même hein, Tout peut aller très vite Allez ciao tout le monde